Astuce Workspace, changer de couche un objet. On a réalisé un fichier Workspace constitué de deux couches. La couche numéro 2 contient deux objets, l'objet A et l'objet B. Si on cache la couche 2, les deux objets disparaissent. On désire placer l'objet B sur la couche 1. Pour cela, la couche 2 étant sélectionnée, on fait glisser l'objet B sur la couche 1. Ainsi, l'objet A est sur la couche 2, l'objet B sur la couche 1. L'objet A, couche 2, objet B, couche 1.